Dans ce module, je vais vous parler, donner quelques conseils en fait, pour euh, créer des contenus pédagogiques. Ça va essentiellement être centré sur les vidéos et sur, euh, par exemple, des banques d'exercices autocorrectifs type QCM. Donc, on va euh, aller sur des détails pratiques avec la question de la propriété intellectuelle beaucoup, euh, sur un peu de la recommandation d'outils, c'est-à-dire quel type d'outil utiliser dans quelle situation, et on ouvrira sur tout ce qui est euh, les différents types de formats vidéo et euh, comment choisir le, for, le, le type de format vidéo le plus adapté euh, à vos besoins. On ira aussi beaucoup sur tout ce qui est donc, en propriété intellectuelle, excusez-moi, tout ce qui est copyright, exception pédagogique, licence Creative Commons. Sur les limites de l'exception pédagogique, on, je vous donnerai quelques conseils pratiques sur euh, les sites pour trouver du contenu libre de droit, ou en tout cas du contenu que vous aurez le droit d'utiliser dans vos vidéos. Et en termes de, de toujours de conseils et pratiques, je vous donnerai un exemple avec le, le rapide mooc là que j'utilise notamment pour faire cette vidéo euh, et contraster en fait en termes de conception euh, le tournage en studio assez classique contre des outils où on est plus en autonomie et euh, voir le pour et le contre euh, des différentes approches. En termes d'astuces de conception. Je vous donnerai quelques astuces pour la conception de et aussi quelques astuces pour la conception d'exercices. Donc on contrastera par exemple des outils grand public façon Notion à des outils plus spécialistes du domaine de l'ingénierie pédagogique comme Scénarii. Et on pèsera le pour et le contre pour tel ou tel outil. Donc à la fin de cette vidéo, normalement, de ce module, vous aurez en tout cas reçu un certain nombre de conseils sur les différents éléments de la conception de ressources pédagogiques. Libre à vous ensuite de prendre vos propres décisions en fonction des conditions particulières de votre projet.